Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo faire un défi Fortnite. Donc à chaque kill, il va avoir 20 euros. Non, non, non. Tu si. crois que je suis de la Banque de France, moi et Lui, oui. C'est lui qui paye alors. On vous allez faire faire deux, à la là. Vas-y, ok, ok. je suis fou. Attends, avant de commencer, s'il te plaît, Yudé, s'il te plaît, puisque c'est toi qui fais les montages, explique-leur comment on fait des montages pour des vidéos. Il y en a plein qui me demandent et je sais pas quoi répondre. Pour faire vos montages Fortnite ou vos montages de la vie réelle, si vous voulez manger un kebab ou quoi, vous allez dans la description, vous allez tomber sur ce site là, vous allez faire. Télécharger, vous avez une version gratuite et une version payante. Ensuite, quand vous l'aurez téléchargé, ça va vous ouvrir cette fenêtre-là. Là, Là c'est totalement gratuit, hein. c'est la version d'essai. Vous cliquez sur euh, « Moi, je vais mettre mon projet directement ». L'application s'ouvre comme ça. Vous allez voir, c'est ultra facile. On a une première barre de travail et une deuxième barre de travail. On va commencer par la première. Ici, vous pouvez rajouter une bande-son. Vous avez, vous avez au mode rock, électronique, effets sonore, des explosions, des bombes atomiques. Franchement, c'est incroyable. Moi, je vais aller dans « Recommander » et je vais mettre la première. Une fois que vous avez mis votre bande-son, vous pouvez régler son volume juste ici. On va la baisser parce que ça va être trop trop fort. Impeccable. On va dans les titres. Pour ajouter un titre à votre vidéo. Vous avez juste à, cho à choisir ce que vous voulez ici. Moi je mets le premier. Hop. Vous écrivez ce que vous avez envie. Moi je vais mettre mon On sélectionne la police. On va mettre celle-ci. Et vous allez voir que. Ouais, ça va, hein, c'est carré. On a les transitions. Ça c'est vraiment mon préféré. Vous sélectionnez une zone. Par exemple, là je veux que ma transition elle soit dans cet espace. Là, je reclique. On va prendre le feu. Ça, c'est ma transition préférée. Après, vous choisissez celle que vous voulez. Et regardez comment ça va, faire. ça va faire carré. Ça fait combien de top hein. Alors, si je me Vous avez vu comment c'est top Les effets. Vous avez énormément d'effets. On a les recommandés. Il y en a énormément. Vu que c'est un truc de un gameplay Fortnite. Et bon, on va prendre celui qui est en mode invisible. Hop. Je prends l'aberration chromatique. C'est un super effet. Et là, je vois l'effet ici. Après, vous prenez ce que vous voulez. Vous avez aussi plein, plein de filtres. Là c'est pareil, il y a les filtres faux, fines, vie nocturne, flou de blond, il y en a énormément après, c'est fou, je ne sais pas les vidéos que vous voulez faire. Ici bon on a la corbeille pour supprimer si vous avez fait une erreur, la revenir précédent si vous avez fait une erreur, pour couper. Là on a la vitesse du clip si vous voulez accélérer une, une, un mode, genre euh, là là je veux accélérer cette partie. On va mettre en vitesse x4, x4 on aura le temps de voir. Voilà, magnifique. Le fond vert si vous voulez être comme dans un fond vert comme moi là, il faut juste un fond vert derrière et vous cliquez sur cette option. Tout est déjà pré-réglé normalement, après vous pouvez baisser la tolérance, tout ça, vous faites OK. On a aussi le détecteur de silence, pas, pas, pas dans une vidéo en fait, il faut qu'il n'y ait pas de silence, il faut tout le temps ça parle, ça parle, ça parle. Et ça, ça détecte automatiquement les silences, t'as pas à te prendre la tête à couper, recouper, recouper. Et là, justement, tout est fait, tu fais juste exporter vers la timeline, et là il n'y a plus aucun silence dans la vidéo. Dès que tu as tout fini, tu fais exporter, soit tu l'exportes vers YouTube, ou tu, tu l'uploads sur ton Vimeo, ou sur ton PC. Et ça c'est une version d'essai gratuite, il y a aussi la version payante la famille. Je vous mets tout dans la description. Let's go On va voir qui va râler entre Yassine et moi cette grosse geek-là. Elle fait que de s'entraîner en ce moment. Elle a pris la petite blonde. Pour l'instant, t'as pas de skin, t'as rien du tout. Concentre-toi. Oh, y'a un mec Tu vas voir si elle est devenue fort Oh, yo Oh, elle a mis des dégâts Impeccable Yes Premier kill 20 euros pour tu T'as déjà 20 balles. 20 balles, incroyable Wesh, y'a personne dans la map. Ils ont tous peur de toi, c'est atroce. Et pour le sniper. Ah, ouais, tain, a... ça tire, ça tire, ça tire! Visible oh. dans la tête! Oh. Elle a mis 190! What? Arrête, j'avoue, il bougeait pas! Oh, il y en a encore un autre! What? Wow. Oh, ce qu'elle a mis! Mais depuis quand elle sait faire ça? Mais t'as pas vu sur Snap, à chaque fois, la Snap elle fait que de geeker! What the fuck? En plus, cette saison c'est un peu comme Call of Duty, donc du coup, vu qu'elle flanque Call of. Elle est devenue grave forte! Ça fait 60 balles! Du coup, tu vas faire quoi là? C'est quoi ton plan? Tu veux faire quoi? Je sais pas. Tu vas juste courir, bombarder, et s'il y a des gens, tu les tues. Ouais. Putain, t'es devenu chaud, non? En plus, elle a zéro skin niveau. T'es niveau combien? Niveau 5, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et regarde, il y a toutes les constructions. Eh, si tu refais un kilo sniper, au lieu que ce soit 20 euros, c'est 25 euros. Mais non. Si elle refait un kilo ouais, sniper, il faudra assumer. Hein. Toi, tu fais le, tu fais le, le Qatari, il faudra assumer. Hein. Mais je pense que c'est impossible. Là, il bougeait pas, elle a eu de la chance. Tout le fait. Tu vas où là Bah attends, je suis pas moi. Oh y'a un mec oh What What Eh hey Omar. Eh hey Omar, eh, hey, hey, je crois elle va devenir meilleure que toi hein. T'es à force de geeker, comment ça est T'as plus d'essence, t'as bien... Ah bah ouais, descend sort... Oh, y'a un mec en face J'ai vu tirer, concentre-toi bien, vise bien, vise bien, vise bien Lui, il bouge pas, attends... Oh putain, avance, avance encore au pire Vise bien derrière Oh, le shoot, un shoot de merde <rire> Incroyable, mais elle a réussi à avoir le kill, le mec qui s'est pas retourné Essaie d'avoir le mec en face si tu peux Ça va te faire presque plus de 100€ Oh, je devenu grave fort moi je ai la pire que quand elle joue à Call of, mais pas à Fortnite, frère Call of ça va aider à devenir fort Elle est, là, elle est concentrée, elle répond même pas <rire> Oh, il y a un mec, là, t'as vu, ça a brillé Putain, il s'est construit, j'espère va pas la tuer J'ai vraiment, vraiment envie, de casser une paix Mais Smiley, c'est toi qui paye c'est pas moi Nous, on verra à la fin <rire> Ah, un mec, et un mec, là, tu l'as vu Deux mecs Oh bien joué Oh l'a a eu les deux Putain ça va revenir grâcher Yacine là. 7 kills déjà Ton défi à la con là, attends 7 fois avant ça fait combien Euh 45 je crois Ouh. Non, ça fait pas 450 euros Qu'est-ce que tu Mais non 45, il pas 450 45 euros Ouais 7 fois 20 euros, bah, oui. ça fait 45 euros Oui Bien, T'as as t arrêté l'école en CP toi Il oui, y a truc là-haut là, -haut, là que, que je viens de tirer Attends, 7 x 2, 14, 140 euros pour l'instant. rien utilisé. Bah, il touche même pas, parce que tu les as que de dos, espèce de chanceuse. Oh Tu t'es ça, t'es tout comme sur Call of toi maintenant Mais c'est une gros geek Encore 20 euros Franchement, trop... GG C'est hein. trop. En fait, elle sait pas trop construire, je dis la vérité, mais en termes de shoot, elle a un vrai shoot. C'est grâce à Call of ça, non Ouais. Ok Myriam Ça arrive Essaye de l'avoir en une balle Vite bien, vite bien Viens jouer le deuxième, le deuxième, le deuxième Hop, hop, hop, je suis en train de péter un câble Mais c'est ce quoi cette arme aussi je, je rêve, vais... je suis en train de rêver Hé, hey, moi je crois que je vais reprendre Fortnite hein dance, voilà, danse, danse, danse, danse Hé, ah, hey, je vais hein. reprendre Fortnite, tu me donnes grave envie avec tout cet argent euh, Ça c'est toute la collection de skins Il mais... reste deux mecs Si oh, tu fais top hein et ouais, t'es pas obligé d'acheter des skins hein. tu peux acheter ce que tu veux d'autre hein Et si tu fais top c'est une ski paye, si Non non pas, non non non non arrête, arrête, non. arrête. Si je fais ton pire... toi, si je fais pas ton Non passe. on fait pire feuille ciseau, pierre feuille ciseau. Okay. En vrai pour le dernier kill essaye de faire un beau truc. Si tu vois, regarde, essaye de faire un beau truc, si tu vois que, que le mec il est fort, bah tu tues. Tu ah, là, il est là. Mais qu'est-ce que tu fais tu, tu tires trop à côté là, ça va aller. mais vas-y si, bouge plus, bouge plus, il bouge tu plus Tu sais pas mais Myriam. Oh putain Pas trop Au pire, rapproche-toi en vrai. Là, c'est mort de loin, tu vas pas la voir. Toi aussi, il y a cette tu vises mal. C'est ça, à de la glu dans les fesses, comment elle glisse longtemps. Mais non, c'est de la glu, elle glisserait pas. Ah ouais, je suis en ouf. De l'huile. Juste en bas, juste en bas, belle belle belle. belèque. Putain, là, tu te prends une tête, c'est fini. Tu l'as vu Il est en bas, en bas à droite, en bas à droite. Ouais, voilà ouais non, là. Tu En BS1, en VS1, c'est le top Essaye de faire un beau truc. Je suis choqué. Tu vas poster dessus. Ouais, il carrément mon téléphone Inson, je réponds pas, je suis avec Myriam, laisse-moi tranquille. Il est là, il, oh, il a vu 3-6. Non Prends pas de risque Prends pas de risque Prends pas de risque. Prends vraiment pas de risque Alors mon ski je de dessin. Tu le en vrai Tue-le, tue-le, tue-le, ça sert à rien Vraiment, tu vas, tu vas faire de la merde Tue-le What Oh, oh ma... mais rien tu... Tue-le, arrête de faire n'importe quoi Il va te tuer Je sais tue, je sais. Oh, le oh, top Tu m'as fait grave peur Putain, t'es devenu super fort avec ta manette regarde sa manette de geek monte ta manette Une grosse manette de geek, frère C'est un truc de malade t'es prêt fou Mi non Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon grosse geek C'est bon, arrête, arrête, arrête. je vais te passer ton argent Touche pas Ok, vas-y Tu veux pas ton argent Ok, ok, ok, okay. T'avais combien de kills déjà Euh, 12 Aïe, <rire> ah, y'a ma y'a Alors tiens, un kill Deux kills 3 kills, 4 kills, c'est bon, c'est bon, non Non, non, euh, non 5 kills, 6, 7 kills, 8, 9. Non, non Si, c'est 50 10, 11. Et, et 12, et, et 12 <rire> <rire> Bon Myriam, on va faire un truc. On est frères et sœurs. Fais voir, je te les rends. C'est tu sais ce que je faisais quand on était cher avec Younes et, et, et Anissa. Quoi on, avait des, on avait des chocolats et on faisait comme ça. Un pour toi, un pour moi, un pour toi, un pour moi, un pour toi, un pour moi, un pour toi, un pour, toi, un pour moi et un pour toi. T'as vu t'en as un de plus que moi. Compte en a combien J'en ai un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon mmh, Ok.